Salut à tous les intelligents j'espère que vous avez tous mal et vous m'avez pour le réveil de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur méodium pour le quatrième ou cinquième épisode. Aujourd'hui, les amis, c'est un peu spécial parce que je suis avec mon bon ami, mon pire ennemi plutôt, Nathan. Comment vas-tu, Nathan ah. Ça fait trop genre 1940 là, tu sais, quand les gens faisaient bonjour, je suis en compagnie de David Lafarge Pokémon, <rire> Ok, bon, bref. Euh, Aujourd'hui, en fait, on est sur l'île de Derby. C'est ça son pseudo exact Ouais, Burby. Burby, en fait, il a quitté le serveur, les gars, et il nous a donné son île, donc il y a des champs et tout, comme vous pouvez voir, donc on va farmer un peu ici. Mais ça m'a fait penser aussi en farmant que, en fait, je crois que je peux rank up, les gars. Et oui, je peux rank up parce que je suis mineur euh, 5, bûcheron 5, fermier 5, chasseur 5. Si on regarde bien comme il faut dans nos jobs, on a bien amélioré. Euh, chasseur, je suis chasseur 10. Fermier, je suis cha... euh, fermier 6, je suis en train de travailler dessus. Bûcheron, je suis bûcheron 5, faudra aussi travailler là-dessus, et mineur, je suis mineur 20, donc ça c'est plutôt cool, aussi j'ai eu des, euh, j'ai acheté des crédits, donc c'est plutôt cool, et euh, Nathan, s'il si parle dans le chat, parle dans le chat Nathan, j'ai donné le grade diamant Nathan, et on s'est rajouté dans nos TDS, donc euh, c'est des bonus de trucs, comme vous pouvez voir, et donc, on a 45, 40% de plus d'XP que quand on, gagne le, quand on mine un truc. Donc, je crois que si de base, si on mine un truc de, de base, c'est un XP, par exemple. Ben là, ben on a, il a 1.40, .40 quoi. Il a 40%, il a 40 de plus. Et moi, j'ai 40% de plus. Donc, ça va vraiment nous aider pour développer nos métiers. C'est plutôt intéressant. En plus de, euh, de ça, on a acheté le Daily XP Limit. Donc, euh, voilà, on a plus d'XP de limite par jour. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça va nous permettre de faire de fou. Et aussi... Euh, Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce qu'on a fait de différent depuis la dernière fois euh, Je sais pas si vous êtes. Avez... Bah ça, j'ai pas crafté l'épée. Ça, c'est pas la mienne, c'est celle de Nathan. Son ancienne. J'utilise juste pour casser les euh, les mobs. Euh, ok. Donc là, je vais vous montrer vite fait l'île qu'on a euh, ici. Donc d'ailleurs, on a le slash fly. Ça, c'est vraiment cool avec le gold, le, le truc diamant. L'event est terminé. Donc il euh, y a plus le slash fly pour tout le monde. Mais Molotov, l'administrateur, m'a dit qu'il y aurait peut-être un double XP. Euh, offert pour les métiers et tout ça ce week-end. Donc euh, ça, ça peut être vraiment intéressant euh, pour le coup. Donc ouais, voilà, c'est l'île qui nous a donné. Donc il a donné au double compte de Nathan. Et là, nous, on va pouvoir farmer ici. Comme on peut voir, il y a pas mal de spawners ici. Euh, ah, Nathan les a tous retirés. Mais en gros, il y a 178 000 euh, squelettes ici. Et ici, il y en a pas mal aussi de zombies aussi. 83 000, Donc on va pouvoir farmer ça. Il y a un champ de virus. Un champ de blé ici, un champ de carottes et un champ de patates aussi qui est plutôt intéressant. Donc, on va pouvoir faire tout ça euh, et améliorer nos métiers de farming. Euh, mais bon, on va voir le rank up. Jusqu'à où qu'on peut rank up. Donc, on peut rank up en tant que compte. Ça, c'est bon. Maintenant, c'est quoi que ça coûte pour euh, level up On va pouvoir acheter l'opper de farm au shop au marquis. Ok, c'est bon. Ah, là, ça me prend niveau 10 de certains trucs. Et un boost d'XP de métier, encore une fois. Et un boost de solidarité de plus de 2%. Donc, ça va faire 42%. Et boost de vente... Euh, ok, euh, Duke. Toi, t'es quoi en ce moment, Nathan euh, Prince, je crois. Et Prince, c'est après duc Euh... Ouais. Ok, okay. Ouais, ouais, Moi, je duc. suis Marquis. Donc, euh, c'est plutôt sympatoche. On va pouvoir farmer... Là, c'est quoi les, levels que, les trucs que je dois faire Le bûcheron qu'on doit améliorer. On doit mettre jusqu'au niveau 10, qui va être quand même assez chaud. Euh, ensuite, oups, j'ai quitté le menu Et ensuite, c'est fermier 10 Mais bon, on va commencer par le fermier 10 Les gars, je vous reprends quand je suis fermier 10 En espérant que ça va assez vite Parce qu'on a quand même pas mal de, de champs ici Donc en espérant que ça va assez vite Et qu'on puisse euh, être euh, rapide Et ensuite, regardez, c'est le meilleur truc de l'île en fait C'est ça Il y a des citrouilles et tout ça Donc lorsqu'on est niveau 15 de fermier On va pouvoir farmer les citrouilles et le, me le melon Et ça va beaucoup plus vite Parce qu'on a une hache euh, dans la crafting custom là euh, Cap de de custom Qui casse euh, instant les pumpkins ainsi que les melons Donc ça va être vraiment chouette Lorsqu'on va pouvoir être rendu là Donc je vous reprends lorsqu'on y est On est enfin niveau 10 partout les gars Ça a été long On l'a réussi, on l'a fait On va rank up C'est quoi, c'est 63 000 Let's go, on est rendu duc Maintenant on va rank up prince Acheter l'élévateur, ok on s'en fout Mais c'est cool euh, ah, il faut être 15 partout, sa mère! Oh, mais on gagne une pain! Oh, on gagne quand même pas mal de trucs ici! 36 slugs dans le sac à dos, une lame de gaz, 108 pierres du néant, 4 potions de flèche 20 minutes. Ok, bah là, 15 partout, ça, euh, les gars. ça mère, la reine des putes, je farm pas ça aujourd'hui. Hein, parce que là, déjà que le bûcheron, ça m'a pris euh, 50 ans, mec. Vous pouvez être sûr et certain à 90% que je fais pas ça. Par exemple, le farming, on peut le monter. Le mineur, on est déjà. Et le flasher aussi, on va le monter au niveau 15. Donc, encore une fois, ça va être un peu chaud. On a deux clés Emerald. Donc, une que je vais donner dans le chat de mon live. Donc, je rappelle pour ceux qui sont sur la live en ce moment, le mot-clé, c'est anti-Molotov comme ça, parce qu'on déteste tous Molotov. Euh, il est pas gentil, il veut pas nous donner la hache pour casser les arbres instant, donc ça, vraiment, je trouve ça irrespectueux. Je vais faire une pétition et une, des protestations dans les rues de Paris pour euh, qu'il y ait la hache, la hache s'appelle H d'icons, et ça casse tous les arbres en un coup, parce que là, vraiment, j'en suis vraiment très énervé. Euh, C'est où les clés déjà oh, on peut voir les tendus ici, on va regarder ceux qui sont les plus riches sur le serveur. Inès, 43 ans, lui, je le connais, Azroth je le connais aussi, Peach, je l'ai vu vite fait dans le chat. Plouf, t'es presque premier héros, what the fuck il wow, y en a, c'était vraiment des no-life, hein. C'est où les autres classements et tout Il n'y a, a pas un truc genre classement. Warp... Euh, classement. Ah bah voilà. Warp classement. Oh putain. 66 dans le chasseur. Oh, lui, il a laissé son PC ouvert pendant un mois, lui, c'est pas possible. Ici, on a quoi Job bûcheron, 38. Wow, eux, c'est des malades. Hein. laisse tomber, c'est la pire euh, métier du monde. Azra dans les mineurs, 47. Il a laissé aussi son PC ouvert 3 jours. Euh, Peach dans les fermiers, 49. Oh là là, il y en a, les gars, c'est des, vraiment des malades, hein. Bon, les caisses, c'est où Warp, clé. Let's go, ouvrir la clé émeraude, les gars. Qu'est-ce qu'on va bien avoir aujourd'hui On va le savoir maintenant. Vous êtes prêts Allez, des spawners à golem, ce serait incroyable. Euh... Deux déchets faibles. Ok, les gars. On, on s'est fait enculer, sa mère. Ah, rip, rip, rip. Maintenant, je tire au sort pour les gagnants sur le live. Et moi, pour la vidéo, je vous reprends un peu plus tard. Hop les gars, donc euh, je suis euh, là, je suis niveau 15 partout les gars. Donc on peut voir 15, 20, 26 et 21. Donc j'ai travaillé pas mal sur le bois et sur le farming sa mère. Et aussi grâce aux gens qui me TDS. Donc un gros merci à tous ceux qui m'aident. Qui donc on va pouvoir faire slash rank up. Et on va pouvoir rank cop roi. On a gagné pas mal de trucs. Ensuite on va pouvoir passer empereur pour 200 000. Ça, ça coûte cher sa mère. Et ensuite on va pouvoir passer... Fermier Prestige 1, et là, c'est pas possible, <rire> euh, ok les gars, donc on est fermé niveau 1, là ça nous prend 25 chasseurs, 25 bûcherons, et ouh, on va avoir un boost d'XP, boost de salarité et tout, ça sera plutôt pas mal, mais là pour l'instant ça va être chaud Ok, bon, on a gagné quelques trucs en plus, des potions, de la de points d'île. Oh, ah, on a gagné de la endstone, nice, nice, nice, nice, nice, nice. Donc on va la rajouter ici. Et puis euh, je vais crafter une nouvelle ou, euh, une nouvelle euh, hache plutôt, ou je sais pas, ou je sais pas, mais c'est une hache pour casser les citrouilles, à ce que je comprends. Euh... Donc attendez, je vais vous montrer, on va juste mettre le stack là. Euh, la glace blanche, super. Donc on avait besoin de la glace blanche, mais c'est celle-là, ici, au niveau de fermier, et on va pouvoir enfin casser les, les, les, euh, les citrouilles. Donc ça c'est plutôt sympa parce que ça nous prend juste une houe en diamant, deux magma cream et je crois que j'ai farmé deux magma cream, attendez un instant. Euh, non, c'est pas ici, c'est euh, ici, j'en ai 5, donc c'est parfait. On a besoin ensuite d'un truc en diamant. Une houe en diamant, donc une houe c'est deux je crois. Ça nous prend des bâtonnets, où est-ce a nous avons des bâtonnets, des bâtonnets, des bâtonnets, des bâtonnets, il y a des bâtonnets quelque part ici, je sais qu'il y a des bâtonnets, des bâtonnets. Voilà. Voilà. Donc, on va crafter ici la houe. Euh, on a besoin de quoi aussi Ça prenait quoi euh, C'était quoi comme euh, récolte C'était euh, deux patates. Donc, on va prendre deux patates. Ils sont dans le coffre ici. Les patates, normalement. Ouais, patateau. Et on va pouvoir one-shot. À ce qui paraît, ça one-shot. Comme on peut voir, ça one-shot les citrouilles et tout. Donc, euh, on verra. Voilà, je l'ai crafté. Donc, on n'a plus besoin de la houe euh, ici. Bon, je sais pas où est-ce qu'on peut la mettre, mais bon, vas-y, go. Ouais. ouais. maintenant on a la hache pour casser les citrouilles. On va aller sur l'île que nous a donnée dans la dernière vidéo Burby. Il nous a filé, et en gros, on va pouvoir tester ceci. Euh, je crois que c'est par là-bas. Si je m'abuse, il y a des citrouilles juste au-dessus, les amis. Euh, et on va pouvoir tester si ça one-shot bien. On peut pas casser, les gars. Abdoulilou, on peut pas casser. Attendez, je vais juste voir si on peut casser les citrouilles Ouais, on peut casser les citrouilles Mais on peut pas casser les melons Et ça nous donne... Ça one-shot les citrouilles Donc ça, c'est vraiment pas mal Faudra juste que je trouve un île où il y a des citrouilles Parce qu'on dirait que quelqu'un est déjà passé par ici, les amis, hein Ça les gars Il y a quelqu'un qui a volé le champ Ça doit être Nathan Bon, c'est pas grave Allez, je vais vous reprendre lorsque je suis 25 partout Donc on en a pour encore un bon moment Parce qu'on a chasseur et bûcherons et fermier à faire et ça risque d'être plutôt long. Donc, je vous reprends dans 15 jours, 15 ans, 1000 ans. On verra. oupsy douupsie guys. J'ai oublié de vous filmer, mais j'ai crafté plein de trucs, les gars. Donc, je suis passé 25 de bûcheron, 28 de mineurs et 25 de chasseurs. Je me suis fait une nouvelle pioche. J'ai fait la pioche archer. J'ai aussi fait la menuisier, H-Menuisier. J'ai aussi fait euh, la bagueur. Donc, euh, voilà. On a fait pas mal de trucs. Donc, les trois items qu'on peut avoir au niveau 25. Là, je vais aller farmer... La houe de Virgueron. On aura besoin de glace faible, des armes et tout. Mais là, pour level up, les gars, il nous manque juste... Euh, pour rien que plus il manque juste notre fermier niveau 25. Comme vous voyez, on a les trois autres niveau 25. Donc, en faisant le job, on peut voir 25 de fermier. Donc, euh, c'est pas celui-là, c'est ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on va y aller avec sûrement les citrouilles. Et, euh, et puis, voilà. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Oh, punaise, les gars, j'ai tellement le somme. Vous voyez une séquence après, en fait je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, mon, euh, mon logiciel de rec n'a pas rec ma voix, n'a juste rec le, le gameplay, gros. Donc là, en ce moment, vous voyez, je suis en train de, de vous montrer en fait que j'ai passé quelques prestiges. J'ai vraiment le seum, les gars, vous avez aucune idée. J'ai tellement farmé dur, Comment vous allez pouvoir voir ça à l'écran, c'est 45 pour le prochain Rank up. Le prochain euh, plutôt le prochain euh, prestige. Ça va être énormément long. Et euh, j'ai vraiment pas hâte à ce que ça en arrive là. Mais bon, en gros, voilà. On voit dans la vidéo. Je craft. Euh, je vous montre que je crafte aussi la, la ou de trucs Et euh, la houe vigneron la ou du vigneron et euh, vraiment niveau 45 partout pour le prochain RENCOP les gars je sais pas comment je vais faire mais j'espère que la vidéo vous a fait plaisir on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis ça me fait vraiment plaisir que vous appréciez la série sur Néodium, si vous voulez rejoindre le serveur tout est dans la description, je vous aime merci à tous d'avoir écouté la vidéo et à bientôt